Pour conditionner des petits fours, un fabricant veut utiliser une boîte en carton de contenance 1,5 décimètre cube. Sa base est un carré, de côté X, et sa hauteur est notée H. X et H sont exprimés en décimètres. Par respect pour l'environnement et par souci d'économie, il souhaite fabriquer des boîtes d'air minimal. Air minimal. Première question. Exprimer H en fonction de X. On sait que le volume est égal à 1,5 décimètres cubes, et on connaît la formule du volume d'un parallèle épipède droit ou d'un pavé droit où il y a la base qui est un carré et la hauteur. Dans cette formule, on va faire apparaître x et h et on obtient égal demi. x et h sont ici quelque chose avec l'heure de la base, la hauteur, formule connue depuis la troisième, même plus tôt. Ça, c'était le petit a. Et d'ici, on va résoudre une équation. Et on va trouver h en fonction de x de cette équation. Ici, c'est le volume, la formule, du volume d'un pavé droit. Petit b. Démontrer que l'air des 9 faces... Quelles sont les 9 faces? Donc, il y a 2 faces carrées de côté x. Et puis, ici, il y a 1, 2, 3, 4... 6, 7, 8 Cette faces chacune est un de longueur X et de largeur H et je remplace H en fonction de X du petit a pour trouver finalement l'air de cette boîte 2x carré plus 3,5 sur x. devient le de 3,5 à propos de cette face, ça, un petit calcul. Question 2. 2A. De Étudier les variations de la fonction f, qui a x, associé x carré, pardon, x cube, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Les variations des fonctions. On utilise f prime, la dérivée, et puis le théorème, si f prime est, je ne sais plus, alors f est, je ne sais plus. Petit b. En déduire les solutions d'une équation x cube supérieur ou égal à 7 sur 8. Grâce à ce résultat, on peut donner une valeur approximative, x approximatif, en étudiant la table des valeurs de la fonction f, et voir à partir de quel x, x cube est plus grand ou égal que cette huitième. Et finalement, le troisième point, étudier les variations de la fonction a. A sur l'intervalle 0 plus l'infini. De nouveau, il nous faut la dérivée. De nouveau, si la dérivée A' est je ne sais pas comment, alors A est je ne sais pas comment. Ça pourrait qu'on va trouver un minimum pour A parce qu'on demande à en déduire les dimensions de la boîte d'air minimale. Donc il y aura un A minimum. Le minimum d'une fonction s'obtient quand la dérivée a prime et. J'ai oublié. Voilà quelques indications pour résoudre le problème de la boîte de volume donnée. Et d'air minimal. Pour calculer la dérivée de la fonction A, attention aux règles apprises en cours, dérivez correctement cette somme de deux fonctions. La solution détaillée de ce problème, prochainement.